Une porte fermée, je suis resté figé, ne pouvons plus bouger. Continuons de penser comment faire pour chasser cette nuance dans ma tête installée. Comme cette barrière, on a vu le toucher. J'aimerais te toucher, qu'on puisse se retoucher comme auparavant, dans le temps d'avant. Comme les amants, ah, une porte s'est fermée, je suis resté figé, ne pouvons plus bouger faire plus chasser cette nuance dans ma tête installée comme cette barrière, pas de le toucher, j'aimerais te toucher, qu'on puisse se retoucher Donc, auparavant, dans le temps d'avant, comme les amants maintenant que je suis éloigné de Plus rien, il m'est difficile de reconnaître cette tête que tu mets en reflet et dans tous tes réflexes du monde tu de d'endresse. tu lui me plus rien, ne plus rien. Il m'est difficile de reconnaître cette tête que tu mets en reflet et dans tous tes réflexes tu de d'endresse. Je suis le mal, tu es le bien et au-delà du mal, il faut qu'il y ait du bien. C'est agressivité, doit me fisonner, doit me fonnier Je suis le mal, tu es le bien Et où est-ce qu'il a du mal le il le qu'il y vient du bien Tendre c'est agressivité Doit me fisonner Dois me fusionné Maintenant que je suis éloigné de toi Je voudrais qu'on se retrouve Mais sans espoir Et je crois que plus rien ne sera Comme ma Come on.